Aujourd'hui, je vous propose une recette pour fabriquer vous-même votre lessive. Pour fabriquer un litre de lessive maison, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Des copeaux de savon, des cristaux de soude, vous pouvez trouver ces deux produits en grande surface, un litre d'eau chaude, un récipient pouvant contenir un litre de liquide et une cuillère, un entonnoir, une balance ménagère, une bouteille d'une contenance d'un litre avec un bouchon, et éventuellement, des huiles essentielles. Pour commencer, j'allume la balance. Je pose mon récipient et je fais la tare. Ensuite, je prends 50 g de copeaux de savon. Alors, essayez d'être assez juste dans votre dosage. Ensuite, je verse mon litre d'eau sur les copeaux tout en mélangeant. Mélangez jusqu'à ce que les copeaux soient bien dissous. Surtout, pensez à prendre des copeaux de savon sans glycérine et mettez de l'eau bien chaude. Ensuite, j'ajoute une cuillère et demi de cristaux de soude. Je mélange. Si vous n'êtes pas allergique, vous pouvez ajouter des gouttes d'huile essentielle. Ici, du citron. J'en mets une dizaine de gouttes. Ma préparation est prête. Je prends ma bouteille avec mon entonnoir. J'utilise une louche pour verser le mélange dans la bouteille. La lessive est prête à être utilisée. Secouez avant chaque utilisation et mettez votre dose habituelle de lessive dans votre machine. A bientôt pour de nouvelles astuces